Dans cette vidéo, on va parler des quatre niveaux de richesse, si je peux dire. Quels sont les quatre niveaux dans lesquels tu peux te situer pour créer ce qu'on appelle de l'abondance financière, de la richesse, du patrimoine, appelle ça comme tu veux en tout cas te libérer financièrement vraiment à vitesse grand V. Et tu verras la différence entre ces quatre niveaux, tu comprendras pourquoi certains s'enrichissent plus rapidement que d'autres et tu me diras à la fin de cette vidéo ben, quel est le niveau auquel tu veux accéder d'ici quelques mois voire quelques années. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube où on partage du contenu sur les finances personnelles, le mindset également, l'investissement et surtout l'entrepreneuriat de manière générale. Donc aujourd'hui, on se retrouve chez moi dans mon bureau. Donc ça change du centre de morale. Oui, je sais, mais on est là vraiment pour te partager énormément de valeurs. Abonne-toi à cette chaîne. Enfin, on s'est lancé un challenge d'atteindre plus de 100 000 abonnés. Donc il faut que tu t'abonnes à cette chaîne et également que tu actives la cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos qui vont sortir très prochainement. Donc quels sont ces quatre niveaux je dirais, de richesse et comment y accéder en fait finalement. Dans ma cette vidéo, je vais te partager tout simplement ce que j'ai appris de plusieurs de mes coachs aux états unis qui m'ont parlé de ces quatre niveaux-là et franchement, ça fait énormément de sens pour moi et ça m'a permis de me voir à quel niveau est-ce que je veux me positionner. Ok, le premier niveau, c'est le niveau d'implémentation, c'est-à-dire c'est tous ces métiers en fait où tu travailles, je dirais, manuellement. Je n'ai rien contre ces métiers-là bien évidemment, mais tu vas par exemple faire du déménagement, tu vas faire du repassage tu vas utiliser vraiment tes, tes, ta force physique tu vas utiliser tes membres pour pouvoir ben, euh, accomplir des tâches ça c'est des tâches qui peuvent aller par exemple entre je dirais 20, 50, voire du 60 dollars de l'heure par exemple tout ce qui est euh, artisan, tout ce qui est menuisier, tout ce qui est peint, tout ce qui est homme à tout faire, tout ce qui est garagiste etc. ça c'est des, des tâches on va dire, c'est un type de tâches très limité, pourquoi? parce que ton revenu dépend beaucoup de ton temps et de tes aptitudes, on va dire physiques, tu vois. Donc, tu vas voir très peu de personnes atteindre un certain niveau de richesse uniquement en travaillant de cette manière. Et on ne va pas se mentir, c'est que euh, quelqu'un qui va, par exemple, je donne un exemple, hein, quelqu'un qui fait du repassage, sauf si tu es le meilleur, la euh, personne qui, fait, qui repasse euh, de façon extraordinaire, enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Sauf si vraiment tu es capable de repasser 200 chemises en une heure, là, là potentiellement tu vas gagner beaucoup d'argent, mais d'une manière générale, tu vas voir que ben, c'est toujours limité en fait. Le deuxième niveau de richesse, c'est tout simplement la partie opérationnelle. C'est-à-dire, par exemple, tu vas être cadre supérieur, tu vas être manager, tu vas être responsable, tu vas être directeur. Là, ce qui va en fait te faire gagner de l'argent, ce sont tes aptitudes en termes de gestion, en termes de management, c'est-à-dire tu vas pouvoir du coup, ben, gérer potentiellement les personnes qui font de l'opérationnel. Tu vas pouvoir leur donner des tâches, tu vas pouvoir suivre leurs tâches, tu vas pouvoir gérer certains projets, faire de la coordination. C'est-à-dire, c'est que tu vas dire, ok, deux personnes travaillent sur cette tâche-là, deux autres personnes travaillent sur cette tâche-là, trois autres personnes gèrent ce projet-là, et toi, tu vas être là pour piloter le tout. Comme tu le sais, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets de conseil. Plus tu évolues dans ces cabinets-là, plus tu prends des postes de responsabilité. Donc, au début, j'étais, par exemple, junior. Quand j'étais stagiaire, junior, par exemple, je faisais beaucoup de slides, beaucoup de présentations. Donc, j'étais tout le temps en train de rédiger des rapports, etc. Lorsque tu évolues comme consultant senior, là, tu commences à travailler avec des juniors. Donc, tu vas peut-être relire leurs slides, relire leurs rapports. Mais ce n'est plus toi qui vas rédiger le rapport. Toi, tu vas être la personne qui va présenter le rapport au manager. Tu vois. Lorsque tu évolues, par exemple, comme manager, ben, tu ne vas plus forcément faire les slides, tu ne vas plus faire les tests. Tu as pu faire des analyses sur Excel, etc. Lorsque tu es manager, du coup, tu vas commencer à gérer une équipe de consultants qui va gérer le projet de A à Z. Et toi, tu vas être là vraiment pour t'assurer que tout que tout est respecté en temps en heure, que le budget est respecté. Et c'est toi qui vas être responsable de présenter le rapport au client. Okay? Le troisième niveau de richesse, et ça, c'est là où tu peux ben, du coup même gagner davantage d'argent, c'est lorsque tu vas atteindre le niveau ben, de communication c'est-à-dire, c'est que tu es capable de te faire de l'argent littéralement en parlant. Tu as être en parlant, c'est-à-dire en étant, par exemple, conférencier en faisant des présentations. Tu vois, par exemple, Steve Jobs, il a propulsé l'entreprise Apple à des milliards juste en présentant ses produits, en faisant des pitches de vente, en faisant des présentations. Tu vas avoir des artistes qui vont gagner des millions en chantant devant un grand public. Tu vas avoir des acteurs qui vont... Jouer des rôles qui vont tourner des films Qui vont tourner des séries, etc Mais le fond, avec des aptitudes en termes de communication Tu vas avoir des chefs d'entreprise également Qui vont pouvoir ben, partager leur vision Tu vas avoir des investisseurs Même lorsque tu es un investisseur Moi qui suis investisseur La communication, c'est une aptitude C'est un skill que tu dois développer Pourquoi Parce que ben, c'est la façon dont tu vas communiquer Qui va te permettre de convaincre le vendeur De te vendre la propriété Ta façon de communiquer va te permettre ben, De pouvoir obtenir du financement tout comme ta façon de communiquer va te permettre aussi ben, de pouvoir gérer tes locataires, de pouvoir gérer les tensions entre les locataires, de pouvoir gérer les tensions que toi tu as avec ton locataire. Idem pour les personnes qui vont gérer tes travaux, idem pour les gestionnaires. Donc la communication de manière générale, c'est un outil qui te permet de gagner de l'argent. Tout comme la vente. Aujourd'hui, tout le monde est vendeur. Aujourd'hui, si tu es parent, ben, quand tu vas convaincre ton enfant de faire ses devoirs, ben, tu lui vends le fait qu'il doit faire ses devoirs, tout comme lui tu vends le fait qu'il veuille ben, acheter des bonbons, etc. Donc la communication, ça s'apprend, ça, ça se travaille et ça se maîtrise également. Tu vas avoir beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent grâce à la communication. Même moi aujourd'hui, je fais des vidéos YouTube qui sont vues par des dizaines de milliers de personnes. Oui, c'est une source de revenus pour moi. donc C'est pourquoi? C'est parce que j'ai pu développer des aptitudes à communiquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire un événement où je parle à des centaines voire milliers de personnes, ben je peux à la fin ben, proposer des produits, et des services et sur la base de comment est-ce que j'aurais communiqué, sur la base de comment est-ce que j'aurais présenté mon produit, sur la base de comment est-ce que je me serais vendu, comment j'aurais vendu mon entreprise, ma vision, etc. Ben, je peux en tirer un revenu, tout comme un consultant. Ben, bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, clairement la communication, c'est un niveau, c'est une compétence que tu dois développer si tu souhaites également te faire des revenus. Le quatrième niveau, c'est la partie, je te dirais, plus imaginative, euh, je ne veux pas dire imaginaire, mais c'est un peu ce que tu fais, Et c'est un peu en termes de vision, quelle est ta vision? Et si tu vas voir beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent énormément d'argent, pourquoi? Parce qu'ils ont une vision, ils ont une perception de la vie de manière générale, ils voient comment résoudre des problèmes, comment apporter des solutions à des personnes, comment apporter de la valeur à des personnes, comment changer les habitudes de certaines personnes, je te donne un exemple avant d'utiliser les téléphones avec des touches à dire des Blackberry, les Motorola, etc. Aujourd'hui, on a des téléphones avec écran tactile. Pourquoi Parce que les entreprises comme Apple ont pu changer nos habitudes, en fait. C'est-à-dire, avant, on était habitué à avoir des claviers. Aujourd'hui, on a des écrans tactiles. Mais tu vois, il y a eu un changement qui s'est fait dans nos habitudes pour qu'on puisse accepter ce changement-là. Mais la personne qui a créé Apple, ben, il a imaginé, ça à un moment donné, pendant que nous, on était habitué à avoir ben, des téléphones avec des touches, ben, lui, il y a de cela, je ne sais pas combien d'années, il imaginait déjà, il nous voyait déjà, il se voyait et il voyait des milliards de personnes utiliser des téléphones avec écran tactile. Donc, le côté imaginatif, le côté créatif, ça peut te permettre de pouvoir développer énormément de revenus parce que tu peux implémenter une idée, tu peux proposer un produit, un service qui va révolutionner toute une industrie, tout un marché en fait. Tu vois. Tout comme moi, à mon humble niveau, ben, aujourd'hui par exemple, on accompagne des personnes à investir, tu vois, on a créé, on, on crée du contenu, on, on pense les vidéos, on pense à la vision de l'entreprise, on pense à la vision de l'investissement, tout comme en Afrique où on accompagne des personnes à se digitaliser, donc on se dit, qu'est-ce qui va permettre, on, on imagine tous les chefs d'entreprise, tous les entrepreneurs profiter des réseaux sociaux en Afrique pour pouvoir se déployer, donc à un moment donné, je me suis posé, et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je suis capable d'apprendre à des personnes à se déployer sur Internet, tout comme je l'ai fait, tu vois, donc, il y a ce côté imaginatif là où si tu apportes réellement un, une solution, un service, un produit qui peut servir, je te dirais, même des milliers, voire des millions de personnes, tu peux gagner énormément d'argent. en fait. Et ça en vient avec l'investissement. Moi, je pense que l'investissement, il y a également ce côté imaginatif parce que oui, c'est bon de gagner de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Et l'argent finance l'imagination parce que lorsque tu as une idée... Ben, tu vas devoir financer le développement de cette idée-là. Et tu le finances comment Tu le finances avec de l'argent, tout simplement. Donc, il y a un côté investissement. Parce que quelqu'un qui a une idée demain, il ne va pas se lever, il va se dire « Ah, j'aimerais que mon idée, tombe du sel, boum, ça tombe et elle est implémentée. » Non, c'est qu'il va devoir investir dans son projet. Et qui dit investissement, dit qu'il te faut de l'argent. Et ça en vient avec l'investissement immobilier. Donc, tu, vois, tu peux rapidement faire le parallèle entre le côté imaginatif et le côté investissement. Dans tout développement, dans toute croissance, il faut pouvoir gérer un certain capital. Demain, tu veux lancer une campagne marketing pour faire connaître ton produit. Tu vas investir de l'argent en publicité. Tu vas faire appel à des prestataires publicitaires. Tu vas faire des vidéos. Tu vas faire du marketing, etc. Il va te falloir de l'argent. Demain, tu veux pouvoir ben, créer un produit que tu vas commercialiser. Tu vas devoir investir dans le produit, le packaging, etc. La distribution, la commercialisation, etc. Donc, là, même la conception du produit en tant que tel. Donc, il va falloir investir. C'est la raison pour laquelle je fais le pont avec le côté investissement, avec le côté monétaire. C'est que moi, je considère, et c'est ma vision, et très peu de personnes le comprennent, mais tu es un meilleur entrepreneur lorsque tu es investisseur à la base. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être investisseur avant d'être entrepreneur. Tu peux être entrepreneur et puis tu deviens un investisseur. Et dans tous les cas, pour t'enrichir, il faut que tu investisses de l'argent. Parce qu'un entrepreneur c'est gagner de l'argent, il ne sait pas forcément s'enrichir. Tu t'enrichis lorsque tu crées de la richesse, lorsque tu crées un patrimoine. Quand tu es entrepreneur et que tu génères de l'argent, tu ne t'enrichis pas, tu gagnes de l'argent, c'est totalement différent. Donc, lorsque tu sais comment fonctionne l'argent, là, tu vas pouvoir t'enrichir davantage. Parce que lorsque tu vas investir, tu vas toujours te avoir cette notion de te dire, ok, si je mets 1000 dollars dans ce projet, ou si j'investis 1000 dollars sur cette personne-là, ou si j'investis 1000 dollars dans ça ou dans ça, quel va être mon retour sur investissement et il n'y a pas besoin d'avoir fait le bac plus simple pour comprendre que lorsque tu mets de l'argent quelque part en tant qu'investisseur, il faut que ça te rapporte beaucoup plus en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je dis que lorsque tu investis, tu es un meilleur entrepreneur. Pourquoi? Parce que lorsque tu investis par exemple en immobilier, tu vas par défaut te dire que ben, okay, si je mets 10 000 de mise de fonds, si je mets 10 000 dans un accompagnement immobilier, quel va être mon retour sur l'investissement? Qu'est-ce que je vais gagner à la fin? Donc, ça fait que lorsque tu vas devenir entrepreneur, tu vas te dire, bah, ok, si j'investis 2000 dollars sur cette personne, si j'investis 2000 dollars en publicité, quel va être mon retour sur investissement? Et moi, je peux te dire que je pense que les résultats que j'ai eu en entreprise sont fortement liés au fait que j'ai investi d'abord. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme tu le sais, être entrepreneur, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui devient entrepreneur et qui arrive à rester entrepreneur. C'est extrêmement compliqué, c'est très dur, voilà donc ça serait de mentir de te dire que voilà, si vous êtes 2000 à regarder ma vidéo, vous serez 2000 entrepreneurs, c'est absolument faux. Parmi vous, il y en a certains qui vont devenir entrepreneurs. Par contre, devenir investisseur, c'est beaucoup plus accessible en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui devait devenir entrepreneur, mais dans tous les cas, il faut que tu deviens investisseur, si jamais demain, je te bâtis une certaine aisance financière, tu, tu, si tu veux te bâtir une certaine sécurité financière et l'investissement s'ouvre à tout le monde, quelle que soit ton origine ta couleur de peau, ta religion tes croyances, peu importe l'investissement c'est les chiffres qui parlent et c'est comment est-ce que tu assures ce retour sur investissement c'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre lors de notre prochain défi immobilier où je te montrer littéralement comment tu peux récupérer jusqu'à 30 000 dollars cash deux jours après avoir signé chez le notaire. Comment tu peux te bâtir une richesse à hauteur de plusieurs millions en seulement quelques années grâce à l'investissement immobilier. Et si tu es motivé également, ben par la suite, tu verras que les stratégies, les connaissances, les aptitudes, les skills que je t'ai partagé là, notamment par rapport au quatrième niveau. Si tu arrives à bien les développer et que tu as cette âme d'entrepreneur en toi, sache que tu seras un meilleur entrepreneur de cette manière. Donc, je t'invite déjà présent à nous rejoindre, tu as le lien juste en dessous. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier, n'oublie pas de me dire à quel niveau tu te es situes, est-ce que tu es plus dans le niveau opérationnel, est-ce que tu es plus dans le niveau managérial? est-ce que tu es plus quelqu'un qui aime la communication ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui pense d'un point de vue imaginaire pour développer de nouvelles idées et également avoir cette compétence d'investissement qui va te permettre d'investir dans tes rêves, d'investir dans tes projets tout en te constituant une certaine richesse. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. A très bientôt. Ciao.